Salut, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, on a acheté ce petit vaisseau de minage. Et donc, je vais vous montrer le minage avec le vaisseau Boron. Et c'est parti Alors j'ai repéré des ressources dans cette zone, là où c'est rouge là. Donc je pose un guide et je vais me rendre là-bas et je vais poser une sonde de ressources. Donc alors voilà, maintenant je vais analyser un peu la région. Donc je vais faire le tour de toute la zone, voir ce qu'il y a comme, euh, comme bâtiment, euh, comme demande. Pour l'instant il demande du minerai. Et après analyse de toute la zone, eh bien, il demande que du minerai. Bon, ben, on le fera avec. Alors, c'est sûr que le minerai, bon, ben, c'est pas bien terrible, hein, ça vaut euh, 56 crédits. Euh, mais bon, il n'y a que ça. Donc, euh, on va faire du minage de minerai. Donc, je pose bien des sondes de ressources, des satellites vers les bâtiments. Et comme ça j'aurai les tarifs j'aurai toutes les informations parce que ça peut avoir du mouvement les tarifs peuvent changer ou alors ils peuvent très bien ne plus avoir besoin de minerai. ça arrive alors le minage alors j'ai activé le scanner et comme ça je vois le minerai qui apparaît orange c'est plus facile pour moi de savoir où est le minerai, je conseille donc de configurer la touche pour le scanner. Ensuite, ben je vais simplement tirer dedans avec mon laser de minage. Vous voyez, ça fait une petite barre blanche là, et donc euh, il faut que je tire dedans jusqu'à ce que la barre blanche soit à zéro. Ensuite ici vous voyez les minerais donc j'appuie sur haut, je les attire vers moi et ils vont venir se mettre directement dans mon stock. Alors attention, je vois il y a du rouge là, faudra bien penser à l'enlever. Ok, on est plein. Il n'y a plus qu'à aller vendre ça. Donc je vais mettre un guide. Voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Donc une fois posé, je vais aller dans commerce. Et je vais vendre mon minerai. Alors ça nous donne environ 35 000 crédits par fournée donc vous voyez un peu euh, au début il faut vraiment être patient faire des voyages mais après bon ça s'arrange une fois qu'on a quelques vaisseaux après ça va bien plus vite alors ici je vais vous montrer le minage automatisé donc je vais lui programmer son minage lui dire ce que je veux et dans quelle zone alors dans la liste je vais chercher mon vaisseau Ensuite je vais dans les ordres et ensuite je lui indique que je veux du minage. Alors je lui dis que je veux du minerai. Et la zone c'est ok, c'est programmé. Mais si on veut on peut changer. Alors ce que je fais là, c'est juste pour exemple. Mais je ne conseille pas de le faire dès le début ça. Parce que le minage automatisé est un peu lent. Vous irez beaucoup plus vite en le faisant vous même. Alors, ce petit vaisseau-là, il n'est pas capable de se défendre s'il est attaqué. Donc, je vais lui indiquer qu'en cas de problème, il doit s'échapper. Ça, vaut mieux penser à le faire. Parce que sinon, on ne sait jamais s'il y a un Xénon qui se promène euh, ou autre chose. Alors, on peut mettre ça dans les ordres généraux, mais moi, j'aime bien faire vaisseau par vaisseau, parce que chaque vaisseau a son rôle. Alors, maintenant qu'on a un peu de sous... On va s'acheter un autre vaisseau, cette fois un peu plus grand, pour faire du minage de gaz. Parce que j'ai repéré dans l'autre région là-bas que c'était du gaz. C'est bleu. Et donc quand c'est bleu, c'est du gaz. Bon, ben pour commencer, je vais prendre au minimum le matériel requis pour faire du minage. Je vais avoir besoin d'explorer la zone. Donc je prends ce qu'il faut pour ça, alors des satellites, bien sûr des sondes de ressources, et on est ok, on peut y aller. Il manquait des ressources, alors entre temps j'ai fourni ce qu'il faut, et notre vaisseau est en construction. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien regarder euh, mon vaisseau se construire, c'est toujours un plaisir pour moi. Bien, allons voir ça. Alors, voyons un peu ce vaisseau là. Ça me plaît bien moi, j'aime bien ce style. L'extérieur est bien sympa. Ça change des autres vaisseaux c'est sûr. Bien, ben, suivez-moi, je vous fais la visite de notre marsouin donc mineur de gaz ok voyons ça ouais ça a l'air cool ouais. alors je précise que je suis toujours en qualité moyenne et donc si vous avez un bon PC c'est encore mieux que là Ok, allons prendre les commandes de ce vaisseau là, voir comment ça se pilote. Bonjour. Bonjour. Et c'est parti. C'est parti pour l'aventure. Donc là, j'ai trouvé ce portail là, en fouillant la zone. Allons voir ce que c'est. Vous entrez dans le système. Océan des fantasmes. Ouais ok, c'est une nouvelle zone, donc il se trouve là en bas. Mais pour l'instant, on laisse ça de côté, on verra ça plus tard, on va continuer à fouiller notre zone pour le ménage de gaz. Après avoir exploré toute la zone, je vois que ce qui nous intéresse ici, c'est l'hydrogène. Bon, ça vaut pas une fortune, mais il n'y a que ça pour l'instant. Du coup, je vais programmer mon mineur Marswell pour le minage d'hydrogène dans cette zone. En faisant du minage, il y a deux avantages. Je gagne de la notoriété et des crédits. J'aurai besoin de notoriété pour pouvoir m'acheter des vaisseaux plus élaborés, plus gros. Ici on a plus de stockage, alors on va gagner beaucoup plus. Donc on commence un peu à accélérer le mouvement. Alors le minage de gaz vu de l'extérieur. Donc voilà l'effet visuel vu de l'extérieur. C'est bien fait, je trouve. Voilà, je vous laisse admirer un peu. Alors, ça prend des heures. Le minage, c'est long, mais c'est un jeu comme ça. Un jeu Space Opera, qu'on joue tranquillement. On a du temps devant nous, il vaut mieux parce que là, c'est aussi très stratégique. Il faut réfléchir à chaque chose qu'on fait. Alors j'ai acheté un petit vaisseau de minage, de minerai, que je vais envoyer à Rive Désertique. Alors il ne rapportera pas grand-chose, mais il nous fera un petit complément pendant qu'on mine le gaz. Ce sera toujours ça de plus. Et voilà, c'est OK pour lui. Alors, après avoir gagné quelques crédits, je construis un petit piranha qui est un explorateur borone, et je vais l'envoyer dans la zone au sud, là pour explorer pendant qu'on fait le minage. Alors le minage automatique me permet de gérer, pendant ce temps-là, mes vaisseaux. Au bout d'un moment, je suis arrivé au niveau 10. Et donc, j'ai gagné un rang. Je vais aller chercher mon rang. Vers le représentant de la faction. Donc entre-temps, j'ai évolué. J'ai maintenant 4 vaisseaux moyens mineurs de gaz. Alors voyons comment ça se présente. Salut, on vient chercher notre rang. Nous avons observé vos exploits avec grand intérêt et pensons que vous méritez une récompense. J'ai le plaisir de vous accorder un nouveau rang dans le Rénome. Vous trouverez que ce rang donne des avantages merveilleux. Ces avantages sont liés au rang. Si vous le perdez, les avantages aussi. Mais vu votre personnalité, nous n'avons rien à craindre. J'espère que ces récompenses vous conviennent. Veillez à bien les utiliser. Vous trouverez que certaines organisations au sein du Rénom des Borons seront intéressées pour que vous rejoigniez leur rang. Une fois encore, merci pour vos efforts continus. Nous sommes impatients de travailler encore avec vous dans le futur. Bon voyage Bon ben au moins ils ont fait un effort de faire la VF. Ok, maintenant qu'on a notre rang, on va pouvoir se payer un vaisseau bien sympa. Donc alors une corvette. Il manque des ressources, mais bon, on va fournir. On va faire au minimum pour mettre en file d'attente. Et par la suite, on va améliorer notre petite corvette, là, hydre. Pendant ce temps, je vois qu'ils commencent à construire un chantier naval, mais il leur manque des ressources. Alors, on peut prendre la mission si on veut, alors pour ça, on dézoome, et donc là, on peut prendre la mission, et savoir ce qui manque, ensuite, je vais à gauche, là dans le menu, pour voir la mission, et voilà, on fait ce qu'on veut, on choisit de la prendre ou pas, ça c'est un choix stratégique auquel il faut réfléchir est-ce que j'augmente le minage ou est-ce que j'ai de l'éborone personnellement j'ai choisi de construire notre corvette et donc de fournir les ressources pour ça alors voyons un peu cette corvette je trouve que le design extérieur est vachement bien fait alors bien sûr, je vais vous faire visiter un peu cette corvette. Ah ouais. L'entrée, moi j'aime bien. C'est stylé. Bon ça c'est juste un décor. L'entrée est là. Donc allons voir le pont. Comment ça se présente Waouh Ah ouais Ah ouais Qu'est-ce que c'est que ce truc là Allons voir. Ok, ça donne accès à la carte et au menu. Ça nous sera bien utile. Pendant qu'on fera le ménage, Alors voyons un peu le design intérieur. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous souhaite un bon jeu. Et vous dis à bientôt.